Nous sommes réunis aujourd'hui avec Stéphane Gallieni pour parler d'un livre, La Vague Web 3. Ce livre a été coécrit avec Stéphane Truffen et, et publié aux éditions Duno. Euh, alors, premier, premier commentaire sur ce livre, c'est un très bon livre, hyper complet. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je recommande chaudement à nos, à nos auditeurs. Euh, est-ce que euh, ce Web 3, euh, est-ce qu'il est réellement technique Est-ce qu'il est réellement complexe Et euh, comment vont faire euh, les futurs adopteurs pour euh, passer cette complexité et passer cette technicité Alors tout à fait, effectivement, le, le, la vague Web 3, c'est une troisième vague qui arrive après le Web 1 et le Web 2. Euh, je pense effectivement, et pour avoir vécu déjà la vague Web 1 et la vague Web 2, et cette vague Web3, c'est vrai que j'ai mis plus de temps à rentrer derrière les mots, derrière les concepts qui s'en dégagent. Je pense aussi que dans le livre, on a mis un glossaire avec des mots-clés importants, parce que je pense que sans les mots, sans le vocabulaire, le jargon de ce Web3, on va pas aller très loin. Derrière le mot va se cacher des concepts blockchain, DAO, etc., qui effectivement euh, sont des concepts qui sont aussi compliqués à comprendre avec des mots c'est pour ça aussi qu'il y a des schémas et ces schémas permettent de visualiser un petit peu bah, des, des choses que pour un étudiant ou simplement quelqu'un qui est curieux pour aller sur le web 3 ou un chef d'entreprise qui n'est pas du tout au fait euh, permet effectivement de s'approprier euh, ce livre à un moment dans le livre vous parlez du cac 40 vous parlez du lièvre et de la tortue donc euh, la tortue étant le cac 40 et puis le lièvre étant euh, bah, le, le, le next 40 qui vient juste de, de sortir tout à fait alors juste pour reprendre sur le contexte effectivement on euh, on a vu les startups des NVB arriver et donc ubériser quelque part des entreprises plus grosses donc la métaphore de la fontaine le lièvre et la tortue est intéressante parce que vous connaissez la fable à la fin c'est la tortue qui gagne donc c'est aussi pour assurer les grosses entreprises les gros paquebots qui n'ont pas forcément l'agilité des startups de dire que c'est possible pour tout le monde cette course elle se joue à la fois gérée entre les grosses entreprises et les startups du web 3 parce que là toutes les startups qu'on connaît elles ont moins de deux ans six mois un an elles ont tous levé des fonds donc c'est extrêmement important de voir que ce nouveau paradigme et de ces nouveaux écosystèmes va toucher plusieurs entreprises. Pour revenir au DNVB, effectivement, on a fait un petit jeu de mots avec DN, euh, DM. DMVB pardon, euh, qui est euh, Digital Metaverse Virtual Brand. On pense à Artefact, on pense à Exclusible, on pense à toutes ces startups qui, qui ont commencé par les NFT euh, ou en tout cas qui se sont euh, très vite approprié ces technologies du, du Web3 et donc du coup qui vont aussi sur le métavers. Donc c'était un peu une sorte de, de jeu de mots, mais pourquoi pas ce terme euh, demain sera vulgarisé. Quand ce CAC 40 va-t-il se mettre à adopter du métavers Etc, etc. La capacité de la tortue, euh, c'est pas la rapidité comme le, le lièvre, mais c'est la persévérance, et c'est pour ça qu'elle gagne à la fin. Donc la route est plus longue, j'ai envie de dire, mais si elle reste bien organisée. Bien manager avec un problème d'actuation de départ, comprendre le web 3, ensuite mettre les outils en place, etc. Ben finalement, cette ligne droite fait qu'à la fin, peut-être que ces entreprises iront plus vite que l'IEF parce que n'oublions pas que les startups souvent sont des jeunes qui ont plein d'idées, donc ils peuvent aussi s'éparpiller en route, faire une petite pause à un moment donné en sachant qu'ils ont de l'avance et donc finalement perdre les courses. Mais j'ajoute que la partie 5 du bouquin est une succession. Il y en a, je crois, une vingtaine ou une trentaine, une succession de cas très pratiques d'entreprises qui ont mis le pied dans ce dans ce web 3 et, et je pensais à Casino qui a, qui a lancé son log, une, une, une monnaie digitale réservée à Casino et donc ces grosses entreprises un peu anciennes, et Casino est vraiment je crois quasiment 19 e siècle, s'y mettent petit à petit et c'est effectivement, effectivement intéressant et dans le livre il y a aussi un moment, une, une échelle de maturité des entreprises, vous avez proposé quatre postures tout à fait, sur la maturité web 3, alors je, je, je les rappelle très brièvement les avant-gardistes, les opportunistes, les pragmatiques et les sceptiques. Euh, Aujourd'hui, vous diriez que les grosses entreprises du CAC 40 elles sont plutôt sceptiques, pragmatiques tout dépend du directeur de l'entreprise, j'ai envie <rire> de dire, parce que c'est toujours une question de vision et une question de managerial. Alors, ces quatre, quatre figures, en fait, c'est totalement empirique, parce que moi, je suis directeur d'agence et j'ai côtoyé, énormément, alors plutôt dans le secteur du luxe, énormément d'entreprises, des LVMH, des L'Oréal, mais aussi des plus petites boîtes. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est effectivement, dans cette vague 1 et 2, et maintenant 3, j'ai toujours eu ces quatre figures, c'est-à-dire... Soit des, euh, des personnes qui, veut, qui poussent les portes et qui disent « c'est super ce que tu me racontes, on va y aller, on va y aller à fond. » Donc ça, c'est des avant-gardistes. On a les pragmatiques qui me disent « oulala là là, attention, je veux comprendre quels sont les risques. » Donc ce qui est tout à fait normal. Donc acculturation, euh, analyser les risques, les opportunités, etc. Donc eux, ils avancent plutôt en sous-marin et quand ils sont prêts, ils, ils, ils, ils lancent et ils déclenchent. Euh, ensuite, on a les sceptiques qui, eux, sont déjà en retard sur plein de chantiers euh, digitaux. Moi, j'ai vu des gens que je leur ai dit, je leur parlé du Web 3 très en amont chez mes clients et ils m'ont dit, mais on n'est pas prêt encore sur le e-commerce. Euh, voilà, donc je citerai pas, mais euh, dis disons qu'on peut le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de chantiers qui ne sont pas mis en place. Donc, euh, clique, tu viens de me parler du Web 3, des NFT, tout ça, j'y comprends rien, alors qu'il y a euh, plein de choses à, à mettre en place et euh, le dernier euh, qui était... Les avant-gardistes. Les avant-gardistes, merci. Euh, les avant-gardistes, bah, c'est les Artefacts, c'est euh, tout ce qu'on a vu alors arriver. Nike alors, qui a, qui a Nike, racheté, et Nike, totalement avant-gardiste. Euh, complètement, mais en même temps, c'est logique, puisque euh, Nike, aujourd'hui, euh, leur clientèle, elle s'habite dès le collège, donc euh, Artefacts, euh, euh, qui fait des euh, sneakers virtuels, etc., dans un langage un peu web, euh, digital, web 3, euh, sont déjà, euh, finalement, en lien avec ses consommateurs, alors que, par exemple, alors le luxe aussi, parce que le luxe, finalement, euh, euh, notamment la mode qui vend des vêtements, vont vendre des, des vêtements aux avatars, donc il y a il y a des logiques aussi des business models qui sont beaucoup plus simples et naturelles pour certaines entreprises. Mais maintenant, on va parler des banques, la Poste qui s'est mise aussi, etc. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres logiques à trouver, d'autres business models à trouver. Et ce n'est pas toujours naturel pour une entreprise d'aller directement dans le Web3. Alors pour d'autres, c'est tout à fait naturel. Alors, Stéphane Galini, on ne va pas vous fâcher tout de suite avec Hermès, mais est-ce que Hermès n'a pas raté le coche en faisant un procès à Manson Rothschild pour l'utilisation du Birkin en NFT, plutôt que de racheter, comme, comme l'a fait Nike avec Artefact, plutôt que de racheter Manson Rothschild avec tous les NFT qu'il avait mintés sur les sacs Birkin, les sacs Kelly, etc. Donc, je pense que l'artiste, voilà, il n'est pas là pour être racheté par une grosse entreprise. Pas faux. Euh, après, on va dire que cet artiste là, il est assez opportuniste. Hein. Donc effectivement, sacs Kelly, il va dire c'est comme Warhol avec Campbell. Hein. On, ça, on a vu la, la citation, euh, mais il n'a pas pris des sacs Leader Price. Il faut comprendre une chose, c'est que juridiquement, euh, entre Hermès et cet artiste, euh, on est sur un droit juridique français, euh, voire européen versus américain. Euh, aux États-Unis, protège l'artiste. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'était mal parti pour Hermès et qu'à la fin, ils ont gagné le procès. Maintenant. L'artiste doit rembourser 100 000 dollars, je crois à peu près, il en a gagné 1 million 1 donc finalement qui est, qui est le gagnant dans l'histoire hein, moi je veux bien euh, plagier ou en tout cas faire une contrefaçon virtuelle d'un sac Kelly euh, toucher 1,1 million et rembourser à Hermès que 100 000 dollars après je pense que ce qui est important en termes d'image euh, je pense qu'ils ont bien fait de le faire parce que euh, une, une maison de luxe euh, lutte depuis des années contre la contrefaçon quelque part ce Web3 peut amener une, une nouvelle forme de contrefaçon et effectivement c'était le cas et je pense que la jurisprudence est extrêmement importante dans ce cas là puisque c'est une des premières qu'on qu qu vit avait oui. aussi une histoire avec Nike, et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement euh, ça va commencer à poser un peu les jalons euh, de ce far Web comme je l'appelle, c'est-à-dire 100 ce fois des lois dans un premier temps, qui va se réguler au fur et à mesure, et je pense que pour Hermès c'est extrêmement important de l'avoir fait, pour des raisons d'image, et montrer qu'ils ont gagné à la fin, même s'ils ont euh, perdu de l'argent, c'est une façon de dire on lutte contre façon à tous les niveaux et c'est pas un artiste qui va nous embêter avec ça C'est vrai que j'avais été aussi beaucoup intéressé par l'appellation Web 3 et effectivement ce, ce far Web 3 peut être euh, peut être salutaire euh, par, par moment. Il y a un sujet qui me passionne pour changer un petit peu d'axe, de, de, euh, c'est euh, les <rire> consommateurs eux-mêmes, euh, donc la, la base de la base, les salariés des entreprises et euh, dans le livre il est fait mention que euh, ces salariés, ces consommateurs, ces citoyens sont parfois mieux équipés sont parfois en avance euh, dans leur vie personnelle et dans leur adoption personnelle, euh, sont plus en avance que les entreprises. Euh, il n'est pas rare de voir des gens très bien équipés d'ordinateurs dernier écrit euh, chez eux et dans l'entreprise avoir un ordinateur qui rame et là de la même manière euh, une une entreprise réfractaire au web 3 alors que ses salariés avec la Gen z qui arrive et la génération alpha qui va commencer à faire des stages euh, il va pas être rare d'avoir des stagiaires et des jeunes employés qui ont tous un wallet euh, qui euh, ont tous un portefeuille crypto et l'entreprise qui n'en a pas est-ce que euh, ce, ce, ce décalage là risque pas donc deux, deux possibilités de, de décourager ces jeunes générations en disant vraiment les anciens n'ont rien compris donc euh, je m'en vais ou deuxième deuxième choix je, je vous laisse choisir euh, l'entreprise finalement par adopter les codes des salariés et des consommateurs euh, parce qu'ils se sentent un peu à la traîne. Alors effectivement, on va reprendre le, la, la fable de, de lièvre la tortue, mais cette fois-ci, le lièvre, on va dire que c'est l'individu euh, qui est agile parce qu'il est tout seul et donc il peut avancer beaucoup plus vite que l'entreprise qui, elle, est la tortue. Pourquoi Parce qu'elle est collective et elle doit passer par des process, un process managerial, euh, une infrastructure technologique et ça, donc ça c'est un premier élément de réponse. Euh, deuxième élément de réponse, vous, vous paierez un petit droit d'auteur à monsieur Lafontaine hein, qui va... Ouais, ben, je pense qu'il y a prescription, <rire> donc, je peux me permettre de le citer euh, et puis euh, donc on a euh, effectivement ce, euh, ben, cette course en fait, entre le consommateur qui va plus vite euh, quelque part des fois, enfin euh, devant l'entreprise et, et même des fois surpasse le marketing mais tôt ou tard le marketing finit toujours par attraper euh, le consommateur pour lui vendre euh, ses produits. Donc par rapport à ça effectivement l'usage euh, dans le Web3, euh, euh, création d'un wallet euh, mintage de NFT etc les gens euh, tâtonnent, commencent à essayer, évidemment chez les plus jeunes pour des raisons aussi un peu spéculatives, c'est à dire oulala oh là là, euh, Beeple a fait 69 millions je veux faire pareil, euh, que ce soit un artiste que ce soit pour plein d'autres raisons euh, on le voit chez les jeunes, cette appétence euh, moi j'ai une fille euh, qui avait euh, 15 ans au moment où j'écris le livre euh, avec un copain, elles sont mis pour euh, lancer sur Pencil des NFT qui évidemment n'ont pas marché mais en pensant qu'ils allaient faire plein d'argent mais voilà, donc il euh, y a quand même d'autres choses à comprendre, une culture aussi euh, c'est pas que de la technologie, une culture de ce monde web et comment ça fonctionne et pourquoi certains arrivent à vendre bien leur NFT et pas d'autres et c'est vrai que l'entreprise le temps qu'elle comprenne un petit peu bah, tous ces individus qui euh, euh, cette effervescence, effervescence qu'il y a euh, dans ce Web3, et eh ben il faut d'abord prendre un peu de recul, regarder un peu comment tout ça se passe et l'entreprise va mettre forcément plus de temps pour, pour des raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire le, le matériel mais aussi les process qui vont ralentir finalement cette entrée dans le Web3. Donc à chaque fin de chapitre, il y a un petit paragraphe parfois, parfois assez long sur impact sur le marketing. Mmh. Le Web3 n'a pas Qu'un impact sur le marketing Est-ce qu'on peut euh, brosser l'impact sur les RH, l'impact sur euh, la supply chain, l'impact sur euh, bah, un petit peu ce qu'on veut, pourquoi pas la finance alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement bon nous dans le cadre avec l'éditeur Duno on a choisi cet angle marketing puisqu'en fait on s'adresse d'abord euh, aux gens du marketing mais effectivement dans la réalité ce qui se passe et c'est pour ça qu'on va ça à la vague web 3 qui va emporter tout sur son passage quand elle arrive dans l'entreprise euh, elle crée cet impact qui à tous les niveaux à tous les étages puisqu'effectivement et on le voit euh, quand on peut euh, entendre des on va dire des mots, des porteurs de projets même dans l'entreprise comme par exemple saint laurent lacoste ou des, des marques qui se ont mis euh, finalement plutôt que les autres, et ces personnes quand elles parlent, elles ont au départ lutté en interne parce qu'elles ont dû d'abord, une fois que le projet, ils pensaient que c'était agile au départ, responsable marketing digital, lui dire on va lancer des NFT. Sauf que au moment où ils le font, le juridique met son nez dedans, la finance met son nez dedans et donc finalement pour monter ces projets, ils ont dû passer sur chaque département pour pouvoir le lancer et ça a créé des blocages ou en tout cas des ralentissements et ceux qui ont réussi à passer tout ça euh, en entreprise, notamment les, les bons marketeurs euh, digitaux qui ont réussi à convaincre tout le monde et onboarder tout le monde euh, dans ces projets NFT avec euh, peut-être des ralentissements, je pense aussi à Renault qui l'a fait euh, euh, donc une grosse entreprise euh, française euh, ils ont réussi à passer le cap et avant fin 2022, ils ont lancé leur, leur opération avec euh, DAO, euh, distribution de NFT, euh, euh, etc. Avec ça. Donc là, ça y est, ils ont pris euh, le large, j'ai envie de dire, et euh, ce qui est important aujourd'hui que je veux signaler euh, ici, c'est que toutes les entreprises qui sont pas. parce que eux, ils ont commencé, 2021, ces projets là pour ensuite les sortir en fin 2022. Donc, maintenant, début, début 2023, c'est pour ça que je dis 2023.0, c'est que effectivement, c'est l'année charnière. C'est à dire que ceux qui vont prendre du retard, vont vraiment prendre du retard. Ceux qui commencent maintenant, eh ben, ils vont sortir peut-être leur projet fin 2023, voire début 2024. Mais pour les autres, ils vont être à la traîne. Alors, on va. Passer un peu sur le domaine de, de, de l'IA euh, et euh, première question par rapport à ça, on a vu l'énorme engouement, l'adoption la, massive de ChatGPT euh, qui existait déjà, ce, ce, cette technologie existait depuis longtemps mais euh, avec GPT-3, euh, mais le fait qu'une nouvelle user interface soit publiée, le fait que ce soit plus facile à, à manipuler a généré un énorme engouement et aujourd'hui il n'y a pas un, un jour sans qu'il y ait deux trois articles sur ChatGPT. Et la question que je voulais vous poser, c'est, est-ce qu'on peut faire une prédiction ensemble, de deviner quelle sera l'application Web3, qui sera le chat GPT du Web3, qui fera oui. adopter le Web3 par, allez, je lance un, un chiffre, par euh, 20 millions de personnes en euh, 20 jours alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est, il y a le schéma dans le livre, hein, je vais le faire avec mon petit doigt, euh, la courbe de la hype, c'est-à-dire qu'effectivement on l'a vu pour le métavers, euh, d'un coup le métavers, un monde virtuel incroyable, pays de coca, etc. Donc toutes les entreprises veulent y aller, notamment le luxe euh, qui a commencé euh, les, les premiers, euh, avec euh, euh, voilà, un fort engouement parce que le, la technologie arrive à maturité devient visible, euh, fait le wow effect jusqu'à son pic euh, de, de, de promesse. Sauf que la promesse elle n'est pas toujours tenue, donc il y a une on l'a vu avec l'arrivée de l'hiver crypto, avec la chute des NFT, avec le métavers, finalement il y a sur euh, ce on a parlé de 36 visiteurs par jour, ce qui n'est rien. Donc en fait tous ces éléments font retomber un petit peu la pression médiatique euh, et donc la tendance pour arriver dans ce qu'on appelle la, le creux de la vague, enfin ce qu'on appelle nous le creux de la vague par rapport au titre de la vague Web3 et... Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on le mette au début du livre, cette creux de la vague, parce qu'elle remonte, il y a une deuxième vague qui va arriver, qui est plus mature, avec des, des projets ou des porteurs de projets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus raisonnés, et donc qui vont faire venir euh, finalement l'usage euh, par la suite, d'ici 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour revenir à la question, effectivement, le chat GPT du, euh, du Web3, euh, je pense que, si on prend ce buzz ChatGPT, notamment sur l'adoption de l'usage très rapide, notamment aux US et midi-journée aussi on peut parler, c'est que le résultat est immédiat. Je tape quelque chose, un prompt, je fais un prompt pour une image ou un texte et j'ai quelque chose, un résultat qui est bluffant. Donc on retrouve ce même schéma avec ce, ce wow effect. Attendons encore peut-être 2-3 mois pour voir si ça retombe pas avec des législations ou autre chose, etc. Donc pour revenir à la question sur qu'est-ce que sera le GPT du Web3, je pense tout simplement que ce sera dans... Euh, je rentre dans le web 3 et tout de suite j'ai un wow effect. Ça veut dire que euh, euh, c'est facile d'accès. Euh, J'appuie sur le bouton, j'ai mon Web wow qui se crée. Je rentre des NFT dedans, mais ce NFT me sert vraiment à quelque chose, à un ticket de réduction, etc. Donc je pense qu'il faut plus voir quelque chose, pas comme un, un, un, un point qui va arriver, qui va faire que d'un coup tout, tout euh, euh, devient web 3. C'est plutôt, là, presque, le parcours client. Euh, dans l'usage hein, si on regarde par exemple euh, le, le email ou enfin euh, voilà Facebook et ça c'est juste ouvrir un compte puis après on peut discuter avec des amis c'est très simple le web effect est toujours là ah tiens ma cousine d'Amérique que je n'avais pas vu je, je peux lui parler tous les jours et là le web effect il fonctionne et l'usage euh, bah, fait que les gens reviennent puis avec les notifications avec tout ça enfin avec tout l'algorithme et, et, et les mises en place de ces plateformes font que euh, bah, finalement on est tous rentrés dedans euh, le web 3 on l'a dit tout à l'heure c'est compliqué parce que déjà faut comprendre euh, les mots qui se derrière les concepts, derrière les concepts qu'est-ce que j'en fais et là on en est plus dans une phase gérée de tâtonnement et d'acculturation à ces sujets là et moi-même je m'acculture tous les jours parce que je rate deux jours et d'un coup voilà j'ai pu répondre à une question. Alors, je vais vous poser une question un peu à la manière euh, avec laquelle on s'adresse à ChatGPT, donc avec un prompt. Mmh. Euh, et donc je commence la question par euh, « oublie tout ce que tu sais », parce qu'il est mieux pour s'adresser à ChatGPT de lui dire d'oublier tout ce qu'il sait. Euh, sur ChatGPT, on se tutoie. Donc, euh, « oublie tout ce que tu sais, euh, agis en tant que spécialiste du métavers chez Sony. » Et la question est « que penses-tu de l'acquisition de Blizzard Vision par Microsoft ?» donc je dois parler comme ça <rire> non. donc alors ça c'est un, un effet qui a fait vraiment un, un grand euh, boom dans le monde du jeu vidéo notamment parce que effectivement alors moi ça m'a beaucoup intéressé euh, cet épisode puisque effectivement on voit un géant de la tech qui vient euh, se plugger euh, à l'univers euh, on va dire du gaming et effectivement euh, la lecture euh, que j'avais un peu du métavers mais d'autres experts peuvent le dire c'est que l'usage euh, du métavers est aujourd'hui beaucoup porté par euh, le monde du gaming donc quelque part c'est là la croyance dans le métavers pour le futur, en disant que ce n'est pas qu'un effet de mode. C'est les sommes investies 69 milliards, c'est qu'on voit bien c'est pas une petite somme donc, donc le retour sur investissement il doit se créer dans les prochaines années euh, en même temps quand on sait que euh, des call of duty ou euh, des Candy crush euh, sont euh, des jeux extrêmement populaires euh, et qui touchent finalement euh, euh, différents niveaux hein, c'est pas simplement euh, l'adolescent avec sa playstation hein, euh, je crois que la moyenne d'âge du joueur c'est à peu près 39 ans euh, donc on voit que effectivement que ce soit sur mobile ou que ce soit sur sur euh, la playstation les consoles ou le métavers il ya un, un j'ai à la fois un engouement et en même temps un business euh, fou puisqu'on sait aujourd'hui que le jeu vidéo c'est le premier média et euh, dans l'entertainment c'est numéro un. Donc forcément euh, d'un point de vue euh, prospective marché euh, euh, je pense que l'acquisition est une bonne chose. Donc ça c'est du point de vue de Sony, et donc, je, je parle toujours à, à l'intelligence artificielle le chat GPT je lui dis et maintenant si tu étais chez Apple Alors. On va un peu parler des GAFAM oui, ou des sûr. mamas comme on dit dans le livre parce que bon, tout change, voilà. On a euh, effectivement euh, chez les géants euh, du GAFAM plusieurs euh, tactiques. Euh, effectivement Apple, euh, on va dire que le, le, le business d'Apple, ça a été l'Apple Store avec notamment euh, tout un programme une bibliothèque d'applications, de euh, qui, software qui vient euh, se plugger sur son téléphone et qui permettent effectivement euh, un usage incroyable de tous les jours et avec de nouvelles applications euh, qui arrivent aujourd'hui. Euh, Apple euh, n'est pas dans le jeu vidéo à part par l'Apple Store où, évidemment, euh, même Candy Crush euh, se retrouve dans, euh, sur son téléphone et on voit dans les gens en le métro continuer à jouer à, à, à Candy Crush. Donc, effectivement, je pense qu'Apple a une autre stratégie et je pense que c'est plus que Meta euh, qui est son concurrent puisque je pense qu'ils euh, ont compris une chose c'est que Zuckerberg en rachetant Oculus Rift en 2014 a pris de l'avance considérable euh, sur les cases parce qu'il a créé l'Oculus Store qui est on va dire l'équivalent de l'Apple Store, euh, mais en version euh, euh, réalité virtuelle. Donc le temps d'avance qui a été pris euh, par euh, Meta, Apple, je pense, essaye de le rattraper en proposant des casques peut-être euh, beaucoup plus performants, etc., Probablement plus cher, plus sexy, plus. Enfin voilà. Donc, donc je pense, là, j'attends avec impatience de voir. Euh, je crois qu'ils avaient annoncé au premier trimestre 2023 euh, leur, leur sortie de casque. J'attends de voir. Euh, et comme tout projet un peu techno, ils vont souvent prendre du retard. On rappelle aussi les Google Glass qui ont euh, démarré en 2011, je crois, et qui se sont arrêtés trois ans plus tard. Donc tout ça, ça reste encore de la technologie qui n'est pas encore complètement mature, euh, mais un peu comme les téléphones Motorola des années 90. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans 10 ans, on aura le vrai casque virtuel que tout le monde adoptera peut-être des lunettes très simples à porter qu'on pourra porter dans la rue et à la fois réalité augmentée et réalité virtuelle euh, donc moi c'est un peu les fantasmes que j'ai pour euh, ce type de, de, de dirais, scénario Apple. Je voudrais juste citer le, le sous-titre du livre « Maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0 » et encore en sous-titre, Blockchain, NFT, DAO, métavers. Alors, j'ai plein de questions sur ce sous-titre. Euh, première question sur ce fameux marketing 3.0. Euh, à qui peut-il s'adresser Est-ce qu'il faut forcément être un acteur du Web3 pour faire du marketing 3.0 est-ce qu'une entreprise traditionnelle, une, une, une chaîne de magasins peut faire du marketing 3.0 Et ensuite, euh, autre question, il y a Blockchain, NFT, DAO, Metaverse on a parlé un petit peu de ces, de ces différents mmh. sujets, s'il n'y en avait qu'un à retenir pour, euh, pour euh, représenter le mieux le Web3, ce serait plutôt Blockchain, DAO, NFT, Metaverse, donc euh, lequel des quatre représente le mieux le Web3, et ensuite euh, est-ce qu'une entreprise traditionnelle peut faire du marketing 3.0 ce livre s'adresse évidemment aux marketeurs, aux dirigeants. Maîtriser les codes du marketing 3.0, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que d'une part, euh, comment s'y prend pour toucher une nouvelle cible à travers ces outils, mais aussi euh, comprendre culturellement. C'est pour ça que dans, dans le livre, on a à la fois, ben, on l'a dit, hein, des, des services sont un peu plus douloureux parce qu'il faut rentrer dans technologie si on ne peut pas comprendre le Web3, mais on a aussi fait des, des encarts et des, et des parties qui sont un peu plus sociologiques ou réflexions un peu plus, euh, je dirais, philosophiques sur euh, comment le consommateur va se comporter là-dedans. Donc, je pense que c'est ça. Euh, euh, Rappelez-vous, quand on a le Web2, euh, euh, les, les attachés de presse envoyaient des communiqués de presse à des blogueurs, les blogueurs leur envoyaient en disant euh, c'est trop long je comprends pas ce que vous racontez et d'ailleurs vous pouvez pas m'acheter comme ça il euh, bon, faut qu'on discute euh, donc il y, y a aussi le, de l'autre côté c'est le consommateur, si vous faites euh, une opération et qui n'est pas dans les codes du web 3 euh, pas dans le, le jargon du web 3, et ben ça risque de ne pas marcher euh, voilà donc ça c'est le premier point, un deuxième point sur les, les différents mots, c'est pour montrer aussi qui, justement ce jargon qu'on a commencé un peu le, euh, bon, a été beaucoup parlé dans la presse ça, donc les gens connaissent les mots sans forcément savoir ce qui se passe derrière je prends par exemple DAO, à mon avis un mot moins connu que NFT dont on a beaucoup parlé depuis 2021 moi si je garderai qu'un seul mot et j'en suis convaincu, c'est la colonne vertébrale du Web3 c'est la blockchain parce que sans la blockchain il n'y a pas de Web3 tout simplement, derrière vous allez se plugger les NFT, les cryptos et tout ce qui va faire avec l'avancée du Web3. Et donc la dernière question Web3, la vague Web3 c'est une vaguelette un tsunami entre les deux, puis quand est-ce qu'elle va prendre son, son, son ampleur, euh, cette, cette fameuse vague C'est tout simplement, moi je reviens un peu en arrière, en 2021 avec l'affaire Beeple qui vend le premier NFT d'art à 69 millions. Euh, ça pour moi ça a été l'incident déclencheur, le séisme donc le séisme on ne le voit pas venir donc euh, l'océan est plat euh, etc sauf que euh, d'un coup euh, les plaques terrestres du web 3 euh, commencent à muter bouger etc sans que finalement les gens sur la plage la voient euh, d'un coup se forme la vague au loin on la regarde on dit ah tiens il y a une vague qui arrive etc et en fait plus on attend sur la plage et qu'on la euh, on la regarde eh bien, plus on voit qu'elle grossit qu'elle grossit et si on n'est pas prêt à soit courir soit trouver un moyen de prendre son surf et d'aller surfer cette vague euh, on est mal donc euh, c'était un peu cette métaphore qu'on voulait mettre en place avec tous les épisodes qui sont arrivés derrière, euh, Meta, Zuckerberg, euh, voilà, euh, les crypto-monnaies, euh, la démocratisation euh, du Bitcoin euh, euh, et, et tous ces phénomènes qui sont arrivés derrière, bah, c'est cette vague qui est en train de porter, porter, porter et, et là je pense que la transition digitale sur le Web3 sera beaucoup plus forte donc je répondrai plutôt au tsunami que l'écume des vagues de tous les jours, les petites anecdotes, etc. Ben super, je rappelle le titre du livre aux éditions d'UNO, donc La vague Web 3, écrit par Stéphane Gallieni, qui était avec nous et qui a répondu à toutes nos questions, et Stéphane Truffem. Merci beaucoup Stéphane, et à très bientôt pour un autre ouvrage ou une autre opération Web 3. Merci.